Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Questions sans détour, vous le savez, dédié cette semaine à la semaine européenne pour l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Et pour continuer d'en parler, nous recevons ce soir Valérie Pierre-Joseph. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes précisément coordinatrice de la cellule emploi et insertion à l'APF France Handicap Guadeloupe. Euh, Présentez-nous justement l'APF. Qu'est-ce que c'est alors, je vais vous présenter l'APF France Handicap Pôle Guadeloupe Autonomie, qui est euh, le résultat de la fusion entre l'APF France Handicap. Oui et la GSPH, Association Guadeloupéenne de Soutien aux Personnes Handicapées. C'est une fusion qui a eu lieu le 1er janvier dernier et qui a donc donné lieu à cet APF Guadeloupe, comme vous, vous venez de le, de le mentionner, et qui a pour mission d'accompagner les personnes en situation de handicap guadeloupéenne sur le territoire, les accompagner socialement, et voilà, ce n'est pas qu'un simple accompagnement dédié à l'emploi de ces personnes, c'est aussi dans leur euh, accompagnement social quand vous dites leur, leur interrelation finalement avec le, le quotidien. Tout à fait. Oui. Euh, trois services et deux dispositifs très rapidement. Mm -hmm. Le SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale. Le CRICAT, centre de ressources d'information et de conseils sur les aides techniques. Le CRICAT, formation, on se rapproche de l'emploi et de l'insertion. Oui. Et puis deux dispositifs, l'ECLA, équipe locale d'accompagnement aux aides techniques et euh, la cellule emploi et insertion dont je suis la coordinatrice. Et pour être complète, euh, ce pôle Guadeloupe Autonomie est dirigé par M. Hippomène Grandissant. Très bien. Alors ça veut dire que ce pôle, il travaille, on imagine, avec un certain nombre de partenaires parce que pour conduire ces missions-là, elles sont euh, multipartenariales, on imagine. Tout à fait. Oui. Le conseil départemental, le conseil régional, l'ARS, bien entendu, la CGSS, euh, pour ne citer que. L'MDPH, l'OPS Cap-Emploi, le Pôle emploi. Oui, ça veut dire que vous mettez en maillage toutes ces interrelations pour accompagner au mieux les personnes Où on vous sollicite par exemple les collectivités peut-être vous sollicitent pour répondre à des besoins parce qu'on sait que notamment il y a des obligations légales hein, d'employabilité des personnes en situation de handicap. Là aussi vous intervenez. Tout à fait. Et en particulier, mes collègues, des services donc, que je viens de oui. rapidement euh, présenter. En ce qui concerne la cellule emploi et insertion, euh, comme son nom l'indique, on est plus sur l'emploi et l'insertion. Alors, de quel public Un public relativement large, euh, les usagers, oui. leurs familles, les aidants, mmh. les employeurs également, puisqu'on parle d'insertion, donc employeurs entreprises, employeurs publics, les professionnels, professionnels de tous horizons, professionnels... Euh, de santé, professionnels tout court, associatifs également. Bref, l'idée, c'est de pouvoir faciliter la mise en relation entre les uns bien. et les autres pour favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et justement, c'est l'occasion de le faire avec cette semaine européenne dédiée, avec là vous avez ciblé des moments forts, en tout cas, pour la semaine jusqu'au mois de décembre. Tout à fait. Euh, D'ici euh, la fin de l'année en cours, donc vous l'avez dit, euh, le mois de décembre 2021, mm -hmm. la cellule emploi et insertion mettra euh, en place... Euh, trois événements, donc deux en visioconférence, eu égard au contexte sanitaire oui, actuel, sûr. et un troisième on l'espère euh, en présentiel, alors rapidement, hein, euh, le premier se tiendra le 25 novembre, donc mm -hmm. dans la continuité de, la euh, semaine, de attention, des semaines d'information ouais. sur la santé mentale, parce oui. qu'en fait c'est un temps fort également mais qui a lieu du 4 au 17 oct euh, octobre, pardon, il n'a pas pu avoir lieu chez nous à cause de la situation euh, sanitaire, voilà. oui. donc oui. il aura lieu chez nous le 25 novembre, et à cette occasion, nous aborderons la thématique euh, « Pour ma santé mentale, respectons mes droits bon. ». Oui. Un sujet, sujet, de... un sujet de très d'actualité, on a tendance à l'oublier en Guadeloupe, quand on a vu des chiffres encore dernièrement où de nombreux euh, Guadeloupéens sont concernés par des problèmes de, de, de santé mentale. Tout à fait. Oui. Or, nous euh, travaillons avec les personnes en situation de handicap, donc je vous laisse imaginer oui. Euh, oui. le désarroi dans lequel euh, ces personnes ont pu se trouver euh, dans la situation sanitaire et euh, ouais, ouais, les confinements euh, très difficiles à, à gérer. Oui. Bon, on comprend mieux euh, justement euh, votre action. Autre manifestation, ce sera le 1er décembre Oui, alors le 1er décembre euh, là on se situera dans le cadre de la CEP, mmh. Semaine ouais. Européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc pareil, c'est un petit peu décalé, mais c'est dans la oui. continuité oui. d'eux. Et donc à cette occasion, euh, nous nous réunirons autour de la thématique euh, jeunesse en situation de handicap guadeloupéenne face à emploi, comment développer l'apprentissage oui. et nous aurons avec nous le directeur des MFR pour parler du pré-apprentissage qui est tout aussi important évidemment pour que l'apprentissage qui suit oui. puisse se, se mettre en place dans les meilleures conditions. C'est-à-dire préparer euh, le sujet, la personne en situation de handicap dès un euh, plus jeune âge peut-être, pour arriver à un projet à professionnel euh, par la suite. Et puis euh, le 9 décembre également, là on va parler de la journée mondiale même du handicap, on sera en plein dedans. Tout à oui. fait. Oui. Alors à cette occasion-là, nous serons euh, réunis, alors, dans un format différent, hein, je l'ai dit, ce sera en un présentiel, une scénette pour un petit peu mettre oui. les gens en appétit, euh, sur une, une scène du quotidien, bon, euh, et puis euh, euh, la thématique, euh, vivre et travailler en Guadeloupe avec une maladie chronique évolutive comme, comme le cancer pardon, oui, exemple, ou bien oui. le diabète, oui. euh, avec une maladie rare comme la prépanocytose chez nous ou bien le lupus ou une maladie neuromusculaire. Donc plusieurs euh, catégories de maladies euh, et donc avec nous... Euh, pour en parler ce jour-là, il y aura l'équipe euh, du docteur Étienne Juland mmh. de la plateforme Carrequerard et puis bien entendu des témoignages et la possibilité d'échanger avec la salle. Alors pour terminer, vous êtes quand même au cœur d'un dispositif multipartenarial. Est-ce que vous avez le sentiment que l'employeur euh, guadeloupéen est de plus en plus sensibilisé à ce type de, de, de questions Est-ce que ça devient un sujet de moins en moins tabou chez nous oui, oui. j'ai le sentiment, oui. effectivement, je réponds à la première partie oui, de votre euh, question, que euh, les employeurs, hein, dans leur grande majorité euh, en Guadeloupe, sont de plus en plus euh, imprégnés mm -hmm. euh, de cette thématique, font ce qu'il faut, vont vers les bons partenaires. Mais ça, c'est un travail de longue haleine oui, de tous oui, les partenaires oui. en place euh, auxquels nous nous... Euh, euh, nous apportons notre petite pierre à l'édifice, hein, j'ai envie de dire c'est un travail colossal partenarial, et donc on voit bien que les employeurs, qu'ils soient privés ou publics, euh, se mettent dans cette handi-dynamique, handi-démarche Et bien merci Valérie Joseph d'avoir été notre invité ce soir Donc question sans détour sur ETV, votre émission que vous retrouvez, vous le savez, tous les soirs sur ETV, Alizé TV, mais également sur le www.etv.gp Bonne soirée